Regarde ce que je t'ai ramené pour Noël. Le calendrier de l'avent. Tu dois retirer des chocolats. Il y a des chocolats, tonton Tu dois combien Les numéros correspondants au jour de mes yeux. Tu vas le numéro 1. Hein mmh. Merci Pat. C'est quoi Quoi C'est quoi ça Pourquoi c'est ouvert ça Pourquoi y a rien mmh. C'est dit tu ouvres un par jour. Mmh. Allez ah.